Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du spoiler de Black Lover 338. Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'en ai regardé ensemble le spoiler. Spoiler du chapitre 338 de Black Lover. Évidemment, vous trouverez ici. De suite d'importants spoilers sur le chapitre 338 de Black Clover intitulé « À lire à vos rixes et péril Si vous ne l'avez pas encore fait, consultez les spoilers et les résumés du chapitre 337, ici même. Je crois que beaucoup d'entre vous a regardé quand même le chapitre 337. quand même. Vous pouvez également consulter certaines des pages jointes. Bon, on laisse cette partie ça ne m'intéresse pas. Le chapitre commence alors qu'Asta se rend compte des... L'endroit où il se trouve. Il demande comment il peut rentrer. Mais Irodo, ici, ils ont écrit Irodo. L'autre, c'est Irodo. Il répond, ne t'inquiète pas. Celui-ci ne va pas bouger de sitôt. Asta demande à Irodo c'est qu'est-ce qu'un shogun il Il répond que c'est comme le roi sorciers du pays d'Asta. C'est-à-dire, le roi sorcié de l'Empereur Maj. Asta dit à Irodo, que c'est peut-être parce qu'il ne peut pas sentir la magie, mais Hirodo n'a pas l'air si fort. Hirodo le confirme. La femme Suneder se met en colère et engueule Asta en l'appelant étranger obsidaire. Asta est amené en visite touristique où il trouve des taotos taot et se sent nostalgiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tortos. Qu'est-ce que c'est que ça fait là La spécialité locale du village de Yaj. Hirodo n'a pas de pouvoir de sorcellerie. Il est donc à peu près comme Asta. Des bandits attaquent au hasard et Hirodo écarte des civils du de chemin avant d'attaquer. Et Asta se demande s'il a sauvé les civils par coïncidence. Asta se demande s'il a sauvé la civile par coïncidence encore deux fois. Là, ils ont fait une petite erreur. Une femme sonadère du nom d'Ishika intervient et Ishika est la petite sœur de Yami. Oh là, là maintenant, on vient de faire la rencontre du petit sœur de Yami. Comme après ça, je ferai un résumé complet où je vous montrerai un peu plus les images. Après que Ishika ait vaincu les bandits, en un instant, les gens l'acclament en disant Yami Dono, tu es la meilleure Donc la petite sœur de Yami s'appelle Yami Dono C'est un peu original comme nom. Les deux dernières pages révèlent Kishika est l'un des sept membres De Hero ou dragonzen Je ne connais pas ce que ça veut dire Dragon Zen, Mais ils vont nous dire un peu plus sur ça Le chapitre se termine ici et il y aura apparemment une pause la semaine prochaine. Je vais maintenant vous dire la date et l'heure de sortie du chapitre 338. Selon les secondes, le, le chapitre 338 de Black Clover sera officiel, mis en ligne, le dimanche du 8 septembre. Je ne manquerai pas ça, je ferai même un résumé complet. Mais comme j'ai dit, nous allons faire un résumé complet aujourd'hui même, après cette vidéo-là. Le chapitre 338 P être lui gratuitement sur Manga Plus et Viz. Donc si vous voulez aussi regarder le chapitre, vous pouvez le, la lire sur Manga Plus et Viz. Mais moi, particulièrement, j'ai lu sur Manga Plus. si vous dirige dit que j'ai deux cours Viz. Ainsi que sur l'application officielle Chounen Jump ou R International. Plutôt, suivante. Ça sort RDT du Pacifique 8R. RDT du Centre. 10h pour, pour les personnes qui se trouvent au centre 10h, RDT de l'est 11h, RDT de Britannique, 16h, RDT de l'Europe centrale 17h, R normal normal de l'Inde 20h30, R des Philippines 23h, RDT du centre de l'Australie 0h30 le 18 septembre donc, je vous dis les australiens si la même les chapitres ne sort pas chez vous au moins jusqu'à h 30. Je vous invite à aller les regarder, à venir les regarder plutôt dans ma chaîne YouTube car je ferai un super résumé. Et c'est la fin de cette vidéo. Nous allons faire un nouveau résumé. Bon, je ne sais pas quand je vais publier la vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. tous